Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 120 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Inversion Euh... Inversion Je sais pas si ça se dit en français ou en anglais On, on s'en fout un petit peu Alors c'est un jeu d'action Qu'on va découvrir Qui est récent euh, Toujours à peu près 2011-2012 Je ne sais plus toujours euh, les dates J'ai un problème de, de souvenir avec la date Vous regarderez la description de la vidéo Donc voilà Inversion c'est un truc qui va jouer à, un peu sur la gravité, à ce que j'ai compris. Alors là, on règle le gamma. Hop. Accepter. Ça, c'est pour le contraste. Ouais. Ah, voilà, le symbole. Il faut juste qu'on voit le symbole un peu. Voilà. Un petit peu. Ah, là, j'arrive à le voir, ça. Voilà, donc campagne. On va faire euh, une nouvelle campagne. On va voir l'histoire. On va démarrer en difficulté nord euh, faible. Non, stop. je me mets toujours en faible si vous suivez mes vidéos je suis toujours en facile dans les jeux et voilà mettez vous ça charge, on voit le, la barre de chargement symbolisée par le cercle qui tourne là autour du Vous voyez, hop, voilà, c'est chargé j'ai toujours pensé que je mourrais dans la ligne de l'arrivée caught in the crossfire of the endless gang wars or riots that were part of my daily life but as a cop in Vanguard City I was ready for it Yeah, I was ready. I was one of the lucky people. I had a job, a wife, a child, a roof over my head. I could live within the specter of death if it meant leaving behind a legacy, a piece of me. But now, now I've got nothing. In a few minutes I'll be dead, and I won't feel the pain anymore. The pain of knowing that I couldn't. ...that I couldn't even save her. Vinius still kept... ...this crazy... ...this big spell of sin. Debra's hand of bread to us... Day. They must die for this to begin... ...commentus eternus! The things I've seen... ...that I've done... ...they all seem surreal... ...like some faded memory of another life c'est ouais, C'est déjà à nous de jouer, Hop. alors apparemment on, on est derrière un canon, on tire sur les mecs, euh, sur le sorte d'extraterrestre. On sait pas trop trop encore. Euh, quelque chose qui vient de me choquer, alors bon, en parlant que je, je désigne un peu des monstres, voilà, apparemment, on détruit un peu le bâtiment en même temps. Euh, quelque chose qui me saute aux yeux, c'est quand même que c'est super beau et c'est super net aussi. Euh, les contours sont vraiment bien faits. Ah, franchement, ça donne déjà du plaisir aux yeux. Rien que la cinématique d'intro, là, là ce qu'on est en train de faire aussi, c'est bien foutu. Wow. Donc euh, bah là, on désingue de l'ennemi. Je sais pas s'il peut nous toucher, on n'a pas l'air d'avoir de vie. Et surtout, voilà, on désingue. On, on, tire, on tire dans le bâtiment qui s'écroule petit à petit d'ailleurs. Hop. Et il n'y a plus, non Où c'est qu'ils sont Ouais. Hmm. Je sais pas, parce qu'apparemment, on est en train de raconter l'histoire. Et on, on atterrit là, donc. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le début du jeu, mais apparemment, c'est à nous de jouer. Donc, bon, on joue. Ouais. J'essaie de casser les piliers mais non ça veut pas. Il a personne en bas pourtant. Je sais pas. Je tire de partout, on verra bien. Ah il a là-bas. Ah voilà, ils arrivent par en dessous et il y en a plein. nous revoilà en jeu le bâtiment qui s'écroule devant nous d'ailleurs c'est super alors on a déjà des ennemis qui nous tirent dessus par contre, je suis pas du tout en train de me cacher, il faudrait peut-être que je me cache quelque part. Oh là, regardez, hop là Il y a une histoire là, il n'y a plus de gravité, c'est bizarre. Oula, qu'est-ce qui se passe On continue de tirer sur le mec en étant sur le mur, c'est super. Commence bien. Personne ne se pose des questions, tout à fait normal. Unaware of our own false existence, and our inevitable demise, we should have seen this coming, and maybe we could have stopped them. But now, now it's too late. Tell to sacrifice we send to them! how praise our lords! Take this offering! Moshe sent with! You prepare die! Sometimes I wonder if my life before this chaos ever really existed, or if it's just something I've imagined. Maybe this inversion of my life, this hell that has literally turned my world upside down, is just part of some warped dream or delusion. Whatever it is, it will all be over soon. Soon enough. Chargement du jeu. Alors là, on a un vrai chargement. J'imagine que ce sera pas de la cinématique ce qu'on aura après. Enfin, on aura du vrai jeu. Parce que là, pour l'instant, on avait juste un décor bien posé. Bon. Peut-être un petit peu long à charger. Allez. Chargement. Il y a un petit conseil pour faire patienter, heureusement. Wait, Davis, where are you going? Leo, I told you already, I gotta run home for a minute. You can wait here if you want. I'll pick you up on my way back. I got nothing to do with you, partner. I'll take a ride with you. Not make it home till late, so I want to give her a present before bedtime. You know how it is. No. I really don't. You're going soft on me, man. You're wearing a bracelet. That's a friendship bracelet. A friendship bracelet. What's that? A new fad? Something like that. You know, you give it to someone you love and wear one yourself. It's what all the kids are asking. For. Wow, and you're wearing one, too. You do have a sensitive side, after all. Being a dad changes things. Start looking at the world a bit differently. Yeah, but sometimes you can take it overboard. Like that pitch you got on the dashboard. I mean, how many convicts do you think you're gonna intimidate with all that happiness staring at them from the front seat? Convicts? I'm not worried about intimidating cons. They know what I can do if they act well. Watch it! Wow, that was close. We should follow that guy. What do you think? Nah, just radio it in. Traffic guys will take care of him. Yeah, I know. Priorities. We got a the to drop off. Damn. Station L23 to station C10. We have a Code 5 on Highland. ici. Donc voilà, on atterrit 38 jours plus tôt de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec le, euh, avec le mec qui était, qui était attaché et, euh, et ce qu'on vient de faire quoi, en gros. méchant là-bas. On va lui tirer dessus. Et pour viser... Hop. Ah oui, c'est mieux pour viser, effectivement. Euh... Ouais, pour peut-être pas tuer les civils. On va pas le faire. Hop. Oh merde, c'était un civil encore. Alors ouais, il faut bien que le viseur... Il faudrait que le viseur soit rouge. Je passe attention. him! Get Get Get <laughs> never seen a gun like this before. Who the hell would need guns like this? Guns. Guns. We should call Central and check in. This might be citywide. I left the radio in the car. Donc je peux utiliser la molette pour changer d'arme Donc prendre la, celle du mec qu'on vient de tuer Ou non Et hop Oh merde Oh merde, j'ai tué trop de civils Oh con, bon on recommence <rire> On recommence là-bas hein? D'accord, j'ai tué trop de civils Ah oh merde on recommence là, bon ça va encore Ça pourrait être pire euh oui, euh, faut refaire ce qu'on vient de faire en fait je crois. Je crois bien <rire> je suis un peu perdu. Non parce que là on vient c'est comme on vient d'arriver de la voiture mais le mec qui nous suit en fait. Ok donc on va faire, on va faire ça, on y retourne. Euh, Est-ce qu'on va avoir les cinématiques Ouais mais je les passe. Ouais. Allez. Comment je fais Voilà. Voilà, j'ai passé la cinématique. Lui, on le tue, il est bien rouge. Il faut bien que ce soit rouge. Pas hein. que je fasse de conneries. Donc Tout ce qui est vert, je le fais pas. Lui, là-bas, il est mort. Et là, là, derrière, hop. Et lui, hop. Non, c'est tout Voilà. Et la cinématique, on s'en fout. Et on recommence là où on a perdu il y a deux secondes. C'est-à-dire qu'on va pas tuer des civils maintenant. On va essayer. Hop. Ou hop, hop. hop. Il y en a un là. Putain, ils se, ils se foutent les civils devant. Oh non, j'avais tué un. Hein. Bon, encore ça va. Par contre, là, ça, je commence à voir tout rouge. C'est pas tellement bien. J'ai peut-être pas envie de mourir. Voilà. C'est toujours rouge. Ah, ça y est, c'est moins rouge. C'est bon. Oh merde. Ah, j'ai fait réflexe. Hey, I think we need backup. Let's get up to my apartment and call C10. I want to make sure that Kara and Layla are safe what the hell this thing is floating hey Leo we gotta go how did you do that? Just put it there. Il se passe vraiment des trucs étranges avec la gravité. <rire> Et la, la moitié du sol qui se lève, quoi. Ça c'est ça, vous connaissez vos objectifs en cours. Ouais, alors, on a des ennemis là-bas. Encore là. Merde. Là. Oh, merde. <rire> Comment ça se fait Il y a un tremblement de terre, je suis tombé par terre. Pas mal. Je sais qui est Hop là je me fais toucher un peu trop quand même, faut peut-être qu'il fasse attention. Ah, hop il y en a encore un là Non il n'y a plus rien On va aller voir notre collègue non il n'y a plus rien du tout Bon, mais tant pis Allez hop on continue on avance Il est là ah, tada, tada. Il va encore rien avoir, je pense. De là d'où il venait, il va y en avoir qui vont apparaître. Par contre, je suis un peu à découvert. Maintenir l'espace, que c'est pour sprinter Ouais, pour sprinter, mais bon, il y a des mecs... Il y a des mecs Oh, merde Ah bah, je suis mort de rapide Ça en est marre de, de mourir. recommencer au point de contrôle. Bon, ça va, le point de contrôle, c'est juste là. On vient juste, de... juste là où on est arrivé pas ballon, voilà. On va les retuer comme tout à l'heure. Hop. Non, c'est un civil. Hop. Heureusement qu'on s'est mis en gravité faible. Hein. J'imagine pas si ça, avait, si ça avait été dur. Non, j'ai pas envie de remourir, s'il vous plaît. Alors. Allez. Il y, en a, il y en a, il y en a plus, il y en a encore. Bah, il était là derrière. Non, il n'a pas envie de sortir. Bon, il est peut-être mort, c'est bizarre parce qu'il était vivant. Alors là, on va essayer de, passera, de se faire avoir. Donc, il y en a un qui est sur la fenêtre là-haut. On va se planquer ici. Il y en a un qui doit être là-haut, voilà. Hop c'est lui qui m'a fait, qui m'a fait du gros bombo tout à l'heure. Il y en a deux là-haut en fait. Ou alors c'est toujours le même que j'ai pas tué, je sais pas. On remarque bien la gestion des dégâts au niveau des, du décor, c'est pas mal. Hop là, bah je pense qu'il est mort. Ouais, <rire> vu comment il vient de tomber de la fenêtre, il est mort. Ça devrait être bon, on continue, on avance ça. Allez. Le mec il traîne un caddie quoi Il avance avec un caddie Euh ouais donc on va aller dans leur refaire Je pense qu'on va en trouver plein ici non Non même pas Cette porte et évidemment la cinématique elle nous laisse dans la merde alors on va utiliser celle-là on va voir ce que ça donne cette arme ouais j'ai de la peine à en tuer hein Oh merde, je suis encore... Ah, attendez. Ça me relève à chaque fois, tu vois. C'est bizarre. Voilà, ouais, normalement, ça, dev... ça devrait me garder derrière, tu vois. Enfin, euh, vous voyez. Parce que quand j'appuie sur tirer, du coup, ça sort. Ça vise. Et on peut tirer. Et il y a deux secondes, je suis resté debout, en fait. Je... Ça m'a pas remis un... automatiquement. Allez, hop. Il y en a encore un ici. Ouais bon, j'ai tiré sur le poteau, ça a déglingué. Allez, donc, on continue. Tac. Oula, il y a un mec là-haut qui nous tire dessus. En forêt. Hop. Euh, hop. Hop. Ils descendent de l'escalier. Je pense que c'est là-bas qu'il va falloir aller. Youp. Il est là. Putain, je suis pas arrivé à le tuer. Lui, tac, tac, tac, tac. Ah, mais elle est bien leur arme en fait. Elle est pas bien plus évoluée que la nôtre, hein. c'est toujours des balles. Hein. Stairs, bon, pour, des, pour des mecs un peu monstrueux là, bon ils ont un peu la même technologie, on va dire. Moi <rire> j'ai de la merde à sortir de mes cachettes. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas quoi ça saute. <rire> c'est comme si je voulais faire une roulade et tout. Hop, je récupère. Hop, hop. Ça me fait des munitions au moins. Oh merde. La terre qui tremble là. Hop, il personne ici, non, ouh, il y a un mec là, non, non, bah, il me semblait qu'il y a quelqu'un qui avait sauté, non, non, ah bah ouais, c'est un cadavre, d'accord, hop, je récupère encore des munitions, donc voilà, Allez, on avance, on avance. Il y a du sang partout, des cadavres dans tous les coins. C'est beau. Hop, il y a eu une explosion. Pour l'instant, on n'a pas creusé le mec ici. Oh bah si, il y a un mec là qui est à moitié crevé. Est-ce qu'il va bien, tu crois C'est une attaque au corps à corps. Oh merde, il a tiré à travers le mur. Oh merde. Attaque au corps à corps. Ouais, assez efficace quand même. Ouh, il y a encore des mecs qui arrivent. Oulala, oh là là, oulala, oh là, je me fais tirer dessus. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de se cacher derrière les murs. Ça sent le fion tout ça. C'est tout gris autour de moi. Non, c'est bon. C'est revenu normal. Ça y est, je les ai tués. Tac, tac, tac. On récupère des munitions. J'en ai pour un petit mot avec toutes ces munitions, mais bon c'est que c'est une sorte de machin mitraillette. Hop, le sol qui se barre. Moi quand, vite, on va vite y aller avant que ça, ça s'effondre. Là je peux pas y aller. Là-bas. Oh là là. Oula, qu'est-ce qui se passe Attends, il est où le mec Non, t'es sérieux, il est au plafond. Là le mec il est au plafond Il est mort au plafond Ouais il y, y a vraiment une histoire de gravité Il y, y a moyen de bien s'amuser avec ça Est-ce qu'elle est qu mec Ah ça a tout cramé par contre Oulala Et je vous, je vous assure que j'ai eu peur là Ça m'a fait sursauter sur ma chaise je fais oulala qu'est-ce qui se passe Regardez ah, c'est quoi ça Regardez l'escalier Oh merde on me tire le Allez, au milieu d'escalier y'a des gens qui flottent il y a des trucs qui flottent des objets, des vélos Un ordi portable Même dehors, Ah oh, non dehors regardez la voiture et tout Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec, euh, avec la gravité. Elle est partie en sucette.